La crèche parentale le chat qui, qui est située sur les buères à Villeurbanne. Euh, donc nous accueillons 24 enfants pour euh, une équipe de 10 salariés pluridisciplinaires EGE, psychomote auxiliaire plur CAP un cuisinier une infirmière et des personnes pour l'entretien euh, il y a 24 enfants âgés entre deux mois et demi Jusqu'à la scolarisation, 3 ans, 3 ans et demi. Ils ont des enfants en accueil régulier, donc qui ont une place réservée en fonction des besoins des familles et des accueils de façon occasionnelle avec des familles qui ont des besoins plus ponctuels qui réservent une semaine à l'avance. Le fil rouge de la crèche, est vraiment cette collaboration parents professionnelle avec une forte implication des parents au niveau institutionnel, fonctionnement généralement organisationnel. Financier. Et des permanences sur les groupes obligatoires, euh, des, des permanences de 3 h et demie. En plus de ces permanences, les parents, euh, parent, chaque parent intervient à des commissions qui ont été prédéfinies au, pour le fonctionnement de la structure. Euh, voilà, euh, le maître mot, c'est vraiment la collaboration forte. Des salariés et des parents. Je suis Mathieu, un papa d'Arthur qui est à la crèche et je me suis occupé cette année plus particulièrement de la commission couche lavable, donc en lien assez direct avec le projet de développement durable à la crèche. Euh, parmi les, les autres réussite euh, liée au développement durable à la crèche, je pense qu'on peut citer la cuisine de production euh, qui, euh, avec un, un cuisinier à temps plein, permet de préparer sur place euh, les repas des enfants avec des produits euh, pour la grande majorité frais, locaux et, et bio. Ensuite, euh, on a aussi développé un, un compost euh, donc, qui permet de composter les, les déchets de la cuisine, mais aussi aux parents d'apporter leur, leur compost euh, à la crèche. Euh, et puis donc euh, le, le choix de, des couches lavables euh, dont, euh, que j'ai essayé de faire perdurer dans ma commission euh, qui a été euh, fait à la crèche depuis maintenant euh, presque trois ans euh, avec comme objectif bah, dans un premier temps la, la réduction des déchets comme, euh, car la, les couches jetables c'est un, un pôle important et aussi la santé des enfants avec euh, la question euh, particulier des perturbateurs endocriniens. Depuis l'emménagement ici en 2011, euh, les parents ont vraiment voulu valoriser euh, le fait que les enfants sortent tous les jours et euh, de, soient vraiment dans la découverte de leur environnement propre euh, euh, dans un environnement plutôt de qualité aussi par rapport au jardin. Donc, on avait commencé au tout début par une, une, une intervenante qui s'appelait euh, Marie-Noël, qui nous a accompagné sur un projet sur euh, l'environnement et le jardinage. Et pendant trois ans, et au bout de trois ans, on a repris le relais en interne avec les parents. Alors, tous les jours, on va à l'extérieur pour la sortie, pour le jardinage, on va voir ce qui pousse, les insectes, les escargots, les cocsnels, etc. Et puis voir un peu où on est notre jardin et là depuis cette année on est accompagné aussi par un IME sur Villeurbanne qui a une section euh, horticulture et jardinage et euh, donc on a aussi un projet qui va aussi encore s'affiner euh, au fil des mois